Donc euh, au niveau de la structuration qui a à, à, à tous les niveaux, donc à la base, effectivement, il y a euh, le des simples groupements qui sont la plupart du temps informels, qui sont surtout euh, à, qui ont surtout pour mission d'appuyer euh, leurs membres pour le développement de la, leurs activités, c'est-à-dire par exemple des, des appuis euh, aux activités euh, génératrices de revenus euh, à, pour faciliter l'accès de ces membres à, à des intrants, à des formations techniques ou à des formations liées à la... Euh, Formalisation, la plupart de temps, ces, ces groupements, ces associations-là sont créés au niveau euh, communal ou bien dans une échelle un peu plus bas, au niveau euh, fukutan. on appelle ça quartier ou fukutan. c'est ici euh, chez nous. Donc euh, après ça, il y a les, euh, ce qu'on entend par « union ». Les unions, c'est en fait, c'est des structures qui regroupent l'ensemble des, euh, des associations. Mais là, ce qu'il faut préciser, c'est uniquement des as associations. Par exemple, au niveau, euh, euh, euh, ça concerne uniquement un acteur. Par exemple, l'association d'apiculteurs ou euh, association d'éleveurs de, de soie ou association de euh, planteurs de riz. Donc, eux, à euh, ces, ces unions-là. Elles sont là pour résoudre les problématiques communes des associations à la base euh, ici à Madagascar. Normalement, elles sont créées au niveau district. Et puis après, il y a les, les fédérations. C'est euh, genre FENAM, FERAM, fédération régionale des apiculteurs. Ça regroupe toujours un acteur, un seul acteur. Donc soit des, des apiculteurs ou des, des éleveurs de soie ou des euh, ou autre quoi donc et puis après euh, c'est toujours la problématique qui sont définies donc la, la fédération ça regroupe les unions donc ça concerne en fait les, leur mission c'est de résoudre la problématique commune de ces unions là et vient après tout ce qui est plateforme, donc plateforme c'est plusieurs acteurs, c'est-à-dire il y a plusieurs acteurs dans une plateforme peut-être il y a des, des fournisseurs d'intrants, il y a des apiculteurs, il y a des, des pouvoirs publics aussi, des services techniques, des, des concentrés et des opérateurs économiques. Donc eux... C'est la, la plateforme qui qu a été surtout créée pour servir de cadre de, de dialogue entre les, les acteurs d'une filière pour faciliter les échanges d'informations, pour euh, se concerter sur la problématique de la filière. Et la particularité, c'est que dans une plateforme, on essaie de résoudre les problématiques commune à quelques acteurs, c'est-à-dire qui concernent, les, à, disons, les fournisseurs d'intrants et puis les, les, les apiculteurs, ou les producteurs, ou bien ça concerne la, la, la, la, des problématiques liées à la loi existante, et dans ce cas-là, c'est l'ensemble des acteurs qui se concertent pour faire évoluer cette loi-là.